Hey Moi, c'est Sylvain. Je suis très bien entouré et <rire> plutôt bon public. Je suis plein d'énergie. Bon, j'avoue, surtout quand les gars viennent voir le match. À vrai dire, je suis bien dans ma vie tout court. Et je me prends pas la tête. Alors, quand il s'agit d'amour, j'aime bien être surpris. Par une rencontre, disons, originale. Avec quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Et avec qui tout va rouler. Une vraie histoire, ça commence d'abord par vous. Téléchargez mythique.